Bonjour les amis, on est le 20 décembre et vous voyez, temps magnifique ici dans le nord de Tenerife, plus de 20 degrés aujourd'hui, donc c'est fantastique, les fêtes de fin d'année, on va pouvoir les, les passer à la plage. <rire> donc euh, si vous êtes intéressé par un temps euh, très agréable en fin d'année, eh je vous conseille de passer euh, par Tenerife. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des tweets de Trump. Vous savez que Trump aime bien tweeter et parfois de manière tout à fait inattendue et l'impact sur la bourse est très important puisqu'on sait qu'il qu prend des accords ou des désaccords avec la Chine et que ça influence énormément les marchés. Alors que faut-il faire dans ce cas-là Eh bien comme je vous le recommande toujours pour éviter les mauvaises surprises, pour éviter les grosses pertes comme certains en ont déjà subi lorsque Trump/Tweet et eh bien c'est de d'abord mettre un stop loss, pas trop éloigné de votre position et ensuite bien sûr trader à court terme, trader en scalping, c'est ce qui vous évitera les mauvaises surprises parce que si vous pensez avoir une bonne position, que vous êtes gagnant pendant quelques minutes, ou même après une heure et eh bien un, un tweet de Trump peut vraiment annuler tous vos gains très rapidement et même vous conduire si vous ne mettez pas de, de stop loss à une perte conséquente. Donc ne jouez pas avec ça, le scalping c'est la méthode la plus sûre de trader et ce n'est pas plus compliqué qu'une autre méthode, une fois que vous avez un bon entraînement que vous connaissez bien les techniques, le marché sur lequel trader de manière efficace, eh bien vous pourrez gagner de manière régulière en prenant très peu de risques sur des marchés qui sont très volatiles, surtout quand Trump se met à tweeter. Donc n'hésitez pas à apprendre une méthode de scalping avant toute autre méthode car si vous savez bien maîtriser le scalping vous pouvez trader sur n'importe quelle unité de temps à moyen terme et même à long terme, il n'y a aucun problème. Vous connaîtrez toutes les techniques en apprenant essentiellement le scalping et c'est ce que je fais donc j'ai cherché différentes méthodes mais le scalping c'est ce qui vous permet dans 70% du temps que vous passerez sur, le, sur les marchés à gagner de l'argent parce que les marchés sont configurés. Si vous regardez un graphique pendant quelques minutes, vous verrez bien que le marché il monte et puis il redescend parfois après quelques secondes ou quelques minutes et que vous ne pouvez pas vous fier sur euh, des trades qui vont durer une heure, deux heures, trois heures en vous disant ça va monter pendant un temps aussi long. Non, c'est très rare, c'est peut-être 30% du temps en moyenne mais les 70 autres du temps, vous pourrez gagner de l'argent en faisant des scalps. Si vous gagnez et que vous ne coupez pas rapidement votre trade, que ce soit en, en tradant à l'achat ou à la vente, eh bien vous risquez de perdre de nombreuses fois vos gains. C'est dommage de, de faire ça donc il est évident, regardez les graphiques, que c'est en scalping que vous gagnerez le plus d'argent à court terme. Donc euh, si vous maîtrisez bien ça, vous pourrez après faire du day trading en, en protégeant vos positions. Ça aussi je vous, vous l'expliquerai mais si vous voulez vraiment avoir une, une méthode de, de trading efficace au début et dans quasiment toutes les circonstances, eh bien essentiellement vous devez vous baser sur le scalping. Si vous êtes intéressé par une méthode de scalping, j'en ai mis au point une qui est accessible, qui n'est pas très cher, donc vous avez un lien ici en haut de ma vidéo, vous avez un lien sous cette vidéo, et vous pouvez regarder les avis de mes étudiants, vous avez un lien ici en dessous, donc beaucoup arrivent très rapidement à bien maîtriser cette méthode. Et une fois que vous avez ça, et eh bien vous êtes bien parti pour faire des gains réguliers en bourse euh, de manière euh, très intéressante, sans forcément avoir un gros capital de départ. Voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais encore faire quelques vidéos d'ici euh, la fin de l'année. Je vous souhaite déjà bien sûr euh, de passer euh, des très agréables fêtes de fin d'année. Et pourquoi pas profiter pour vous préparer euh, pour la prochaine année à bien maîtriser une bonne méthode. Si vous avez quelques jours de congé, eh abonnez-vous à à ma formation euh, donc scalping plus Ishimoku, je pense que celle qui, celle qui vous donnera le meilleur résultat à, à court terme. Il vous faudra que quelques jours pour bien maîtriser ça. D'abord sur un compte démo et puis sur un compte réel, vous pouvez ouvrir même un compte de 1000 euros pour commencer. Et je vous indiquerai donc chez quel broker, une fois que vous, vous serez inscrit à, à ma formation, et vous verrez que vous maîtriserez très rapidement cette méthode-là. Voilà je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche, partagez la vidéo si vous l'avez aimée et mettez un like si vous aimez mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.